C'est dit bonjour la résistance, bonjour les montants noirs. J'espère que tout le monde va bien, que vous ne vous laissez pas influencer psychologiquement par la terreur qui se fait de plus en plus forte. Alors en France, surtout en Allemagne aussi, hein, ça y est, ils vont faire l'injection pour les enfants. Bon, bah écoutez, on le savait hein. maintenant, il va falloir résister. Ça, vous le savez aussi. Alors, cette vidéo aujourd'hui est plutôt centré sur l'injection, et je vais mettre cette vidéo dans les open mind c'est-à-dire vidéo qui est à part, puisqu'il faut avoir l'esprit ouvert. Hein. Je rappelle la signification de open mind. Je vais vous parler de l'injection. Je sais ce qu'il y a dedans, je sais comment elle agit, je sais pourquoi elle est faite. C'est peut-être pas tout à fait ce que vous pensez, et donc je vais essayer de vous dire ça à mon couvert parce que euh, me semble que, étant donné que j'ai des informations. Il me semble qu'il est important que vous les connaissiez. Ça étant entendu encore une fois que je ne peux pas vous dire les choses euh, franco. Voilà. Euh, on va déjà commencer par la question des, de l'injection, on va dire, stérile, hein, c'est-à-dire inoffensive. Bon, on va demander aujourd'hui 32 s'il y en a. Alors, on va voir déjà si ça sort bien, parce que bon, on sait qu'il y en a. Mais bon, c'est pas grave, on va demander. Alors, est-ce qu'il y a des, euh, des injections inoffensives Voilà. Alors, roi de carreau, dame de trèfle, il y a des gens qui sont intervenus à ce sujet, et notamment un homme de l'étranger. Une femme aussi, d'ailleurs. Mais la femme, bon, je ne vois pas qui c'est, alors que l'homme, je peux m'en douter un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a des injections, on va dire, inoffensives dans la population Oui, nettement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas comme elles devraient l'être, hein, euh, qui sont cachées et qui changent les choses pour nous aider. Bon, il y a quand même une personne qui est intervenue là, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dame de carreau, en fait, elle, c'est les choses qui ne sont pas comme elles le sont, encore une fois. Hein. C'est la fausseté, donc des fausses injections, mais dans le but de nous aider. Et là, on a bien le changement. Bon. As de pique, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui est intervenu, quelqu'un de puissant, là. Euh, même, euh, éventuellement, quelqu'un qui a un rôle euh, important, même officiel. Bon, donc oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup Ah, tiens, il y a une femme... Alors, si on considère, à ce moment-là, plutôt, euh, non pas la personne, mais le, le degré, le rang, euh, ça veut dire, la dame, c'est quand même la, la carte, la, les, les dernières qui sont plus hautes, hein, vous avez euh, la, la dame, le roi et puis l'as, donc oui, il y en a quand même beaucoup. Confirmation. Ben, on a le valet, donc oui, c'est euh, la numéro 11, la numéro 12... Alors, je ne sais pas si on pourra parler en pourcentage, ça me paraît difficile. Ouais, en pourcentage, c'est pas trop... C'est assez instable en pourcentage. Hein. C'est difficile de savoir. Mais en tout cas, il y en a, oui. C'est sûr. Bon, on va, on va arrêter là parce que je ne pourrais pas vous donner de chiffres. J'en ai aucune idée, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais il y en a. Oui, et c'est du fait de quelqu'un d'officiel qui a voulu nous aider. Oui, ça, c'est une, une information que je peux vous donner. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans <rire> Là, on arrive à les choses un peu compliquées à expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Euh, par contre, je n'ai pas de carte que, qui va pouvoir euh, vous donner euh, ce qu'il y a dedans. Bon. Donc, on va faire plutôt... Euh, à quoi ça sert hein On va essayer plutôt de voir... Euh, y a dedans à quoi ça sert donc là je vais prendre mes jeux saga et mythos je pense que ce sont les plus adaptés alors à quoi sert l'injection on va essayer de mettre quatre cartes alors je sais pas si la coupe sera parlante Ah, vous avez le nom ici qui sera détruit bon information importante qui fait partie aussi du tirage finalement donc ça c'est bien alors à quoi ça sert cette injection à quoi sert l'injection on va, mettre, tiens, on va mettre des cartes comme ça, une en haut et une en bas pour voir. Voilà. Dans l'autre sens. Hop. Euh, C'est quoi ça Une maison. Ok. Une plume. Une hache. Et le feu. Ah, tiens, on n'avait pas encore eu cette carte-là. Je vais bien vous montrer à quoi ça sert. Ok. Alors, ici, on a les questions d'identité. Ça, on peut le comprendre. Là, par rapport au foyer, alors la plume, il, faut, il va falloir la prendre euh, de façon symbolique, hein, puisque c'est euh, un objet, en fait. Hein. Mais à quoi ça sert J'ai une plume. Bon. Donc là, on va les remettre une carte. Parce que c'est pas à quoi ça sert là. Ce serait plutôt ce qu'il y a dedans, moi j'ai l'impression. Hein. Ça peut sortir comme ça veut, hein, vous savez, les cartes. Donc j'ai ouais, essayé de les comprendre. Ok, ça je la comprends. Ça aussi. Ça. Ouais, c'est pas mal. Et ça aussi, je la comprends. Bon, je vais pouvoir vous dire des petites choses intéressantes par rapport aux cartes que vous allez comprendre en même temps. Alors, ici, il y a une question d'identité. Quelque chose qui grandit. Ici, vous avez bien le roi... Euh, bon, bah vous savez qui c'est. Hein, Caligula, d'ailleurs, qui va être déchu, certainement, ce sera l'objet d'un autre tirage. L'influence sur les foyers. Ici, on arrive, à mon avis, au cœur du problème. C'est que là c'est quelque chose qui est pointu, c'est quelque chose qui est très, euh, alors léger, oui, c'est en fait, c'est quelque chose euh, qui est indécelable, bon, donc, et, alors aérien, pas tout à fait, mais je vous dis, j'ai pas de carte exactement euh, qui va pouvoir euh, vous expliquer euh, exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est quelque chose qui est très, très fin, très léger. Si vous prenez les plumes une à une par exemple, eh bien, euh, vous savez, le, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, hein, ce qui compose les plumes, c'est tout petit, c'est très fin. Bon, alors, ce qu'il y a déjà à l'intérieur, c'est de l'ordre du micron. Sans jeu de mots, hein. C'est vraiment un micron. Euh, vous regarderez, je ne sais pas combien, c'est millionième de gramme, Enfin, j'en sais rien, je dis sans doute des bêtises, j'ai pas ça en tête, désolé. Mais enfin, c'est très très très très très fin et c'est visible uniquement au, micro, au microscope. Donc ça, on peut considérer que la plume, elle n'est pas si mal sortie parce qu'elle est à la fois coupante, ici où vous avez la, le pic, et à la fois c'est très fin. Et c'est aussi indécelable, sauf au microscope. Donc vous avez ici la lumière, ça veut dire que là aussi, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il va falloir utiliser une grande lumière. C'est pour ça que vous avez la concentration sur la lanterne et la lumière qui sort. Donc, ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas décelable à l'œil nu, j'insiste. Donc, c'est caché. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, eh bien, il va falloir aller chercher une lumière grossissante, par exemple un microscope. Encore une fois, je n'ai pas la carte du microscope, mais on comprend. Donc, il y a bien des choses qui sont cachées à l'intérieur. Le feu, je regarderai à la fin. Ici, vous avez éventuellement la finalité un arrêt de quelque chose, donc la mort. Hein. Et là, dans l'autre sens, c'est tout ce qui est le mal. Hein, le, bah, le diable, si vous voulez, hein. c'est les ténèbres. bon Donc il y a bien les ténèbres qui sont derrière. On l'avait avec la couple, on avait vu le nom. Donc il y a bien les questions de mortalité qui ressortent. Mais il n'y a pas que ça. On a déjà... En fait, une information ici, mais ça, j'y reviendrai parce que c'est la plus importante. Là, vous avez encore une fois ce qui est caché à l'intérieur et qui pique. Qui pique, qui tranche. Qui n'est pas décelable. à l'œil nu, il faut un microscope. Et c'est très fin. Alors, pour savoir ce que c'est, je ne vais pas pouvoir vous le dire de façon franche et directe. Mais à la rigueur, vous irez taper le mot chimiste, le mot mort... Et éventuellement le mot Andreas. Je ne peux pas vous en dire plus. Après, vous allez voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, il y a bien des choses qui sont cachées, qui coupent. Bon. Euh, je voudrais faire ça à la fin. Alors, le feu, le feu, ça détruit. Le feu, ça brûle. Donc, ça, c'est quand même au cœur. Donc, c'est quelque chose qui détruit et qui brûle. Des choses sympas à hein, l'intérieur. Hein et alors là, c'est pour moi le plus important et c'est, à mon avis, fondamental de comprendre. Cette injection, je pense que vous avez déjà dû vous en rendre compte que les personnes euh, alors qui n'ont pas eu, on va dire, le distillée, attention, hein, parce qu'il y en a aussi qui en ont, qui en ont eu, c'est pour ça que j'ai commencé à faire le tirage pour bien, bien, euh, euh, euh, comment dire, insister sur ce fait, donc, j'insiste, les gens qui n'ont pas eu l'eau distillée, et qui ont eu, donc, la, la véritable injection, vous avez certainement remarqué qu'il y a un comportement qui change, hein, ils sont plus agressifs, plus intolérants, euh, ils pètent les plombs, quoi, en fait, voilà, on est considéré comme des monstres, des pestiférés, enfin, tout ce que vous voulez, les porteurs de maladies, bon. Il y a beaucoup, beaucoup d'intolérance et ça divise, j'insiste, ça divise des familles, des couples, des amis, etc. Des collègues, enfin bref. Et qu'est-ce qui se passe Mais mais pourquoi est-ce que ça fait ça Et c'est là qu'on a ces deux cartes qui sont très intéressantes, puisqu'elles répondent à la question. Vous avez ici une identité, mais une identité avec un reflet. Donc un reflet d'identité, quelque chose qui grandit, qui se développe. Vous avez ici un changement de personnalité. Les gens ne sont plus que le reflet d'eux-mêmes. C'est ce reflet qui est important. Ils ne sont plus que le reflet d'eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'il y a un arbre qui grandit et qui. qui comment dire euh, Quelque chose qui grandit et qui plonge les racines à l'intérieur. Je trouve que le jeu saga, je regarde toujours si c'est saga, saga, parce que j'ai aussi Mythos et puis les autres ce jeu-là, il est vraiment bien sorti. Ce qui se passe, en fait, c'est que l'injection change la personnalité. On va essayer de remettre encore une carte dessus, voir si on peut avoir plus d'informations. Mais ça, c'est fondamental de le comprendre. Sinon, vous ne comprendrez pas ce qui se passe exactement. Donc finalement, si vous vous apercevez que certaines personnes de vos connaissances ne sont plus telles que vous les connaissez, eh bien là, vous pouvez être sûr qu'ils n'ont pas pris l'eau distillée. On peut avoir deux autres cartes sur ce problème là encore les questions d'eau donc les questions encore de reflets et les questions éventuellement de ce qui est caché au fond Et ici à ah, là vous avez carrément la carte des décès bon alors la carte des décès c'est pas la hache puisque pour moi le, le décès il est là la carte des décès étant donné que on a de l'eau ici de l'eau ici et l'arbre, et c'est le décès de l'âme. C'est l'eau. Vous avez la mort de l'âme. Alors, vous me croyez ou pas Ma foi, euh, bon, j'ai les informations que j'ai. Et, euh, ma... et on sait qu'on est dans une guerre spirituelle. Que veut l'autre côté Ils veulent quoi, eux ben, ils veulent, ils veulent qu'on aille vers les ténèbres. Ça paraît logique. Donc, comment est-ce qu'on peut aller vers les ténèbres Eh bien, en reniant son âme. Puisque votre âme vous pousse vers la lumière. Donc, vous avez en fait ici le cœur du problème. Alors, comment c'est possible Je ne sais pas non plus si je vais pouvoir avoir une carte qui va m'aider à vous expliquer. Bah euh, ben, tiens, décidément celle-là, je l'ai sortie devant vous. Hein. Vous avez ici la, la confirmation de ce que je suis en train de vous dire. On coupe la tête. Hein C'est-à-dire qu'on vous coupe l'âme. Vous l'avez ici. Alors, comment ça se passe Bon, c'est pas si mal cette carte-là, même si elle est horrible. Vous avez le sang ici. C'est une question de sang. C'est-à-dire que l'âme, c'est inclus, enfin, elle, elle est en relation plutôt avec votre sang, avec vos cellules sanguines. Et l'injection va changer la vibration de vos cellules sanguines. C'est un petit peu compliqué à expliquer, je suis désolée. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui pourraient l'expliquer beaucoup mieux que moi. Mais sachez qu'en fait, et Nicolas Tesla le savait, que tout est question d'énergie et de vibration. Hein, on vibre. C'est ça qu'on parle toujours de élever vos vibrations, élever vos vibrations, blabla, etc. Bon, ben oui, parce qu'on n'est que vibration. Or, l'injection change... Le, ou plutôt introduit une, une vibration, on va dire, disharmonique, disharmonieuse, discordante dans votre sang. C'est comme si, en fait, vous aviez un orchestre donc, avec une belle musique, une symphonie, hein, donc ça c'est quand on va bien, et que l'injection introduit euh, des, des instruments discordants ou des chanteurs qui chantent faux, si vous voulez, et qui vont tout abîmer. Et donc, ça va détruire toute la musique. Eh bien, c'est ça, c'est ça ce qui se passe. Hein. Je vous fais une petite métaphore pour comprendre, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Mais c'est ce qui se passe. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la personne ne va plus vibrer en harmonie avec elle-même. Donc, les choses vont se défaire, et elle va perdre sa connexion à son âme. Vous l'avez ici et là. Hein, les questions d'eau ne sont pas sans intérêt, puisque euh, d'abord le sang, ben, à ma foi, c'est liquide. Et puis on a quand même ici une eau euh, pure, une eau claire. C'est l'âme. Hein, encore une fois, je n'ai pas de carte spécifique. Mais là, je trouve que c'est la carte la plus parlante, puisque vous avez le reflet de vous-même. Vous, vous n'êtes plus que le reflet de vous-même. Vous perdez votre identité. Alors, pourquoi Parce que si on peut comprendre, ici, qu'on est des choses coupantes, j'insiste, hein, vous savez, ici, j'aurais pu sortir l'arme aussi, ça aurait été correct aussi. Mais là, je trouve que est, elle est pas mal, cette carte-là, parce qu'on voit que c'est très, très, très fin. Et donc, c'est pas mal. Bon, et c'est coupant. Alors, euh, on peut comprendre, effectivement, qu'on est d'abord une arme, qui va, ma foi, détruire le corps humain, ce qui fait que vous avez des gens qui tombent d'un coup, boom. on ne va pas reparler des footballeurs, etc., vous savez ce qui se passe, ou des, des sportifs. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas reçu des doses contenant l'arme. Ben oui, parce qu'on ne peut pas non plus, euh, euh, on va dire, euh, on ne peut pas non plus, comment je pourrais vous dire ça, détruire toute l'humanité. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent quand même qu'il y ait des gens qui soient soumis. Et là, on est de ce côté-là. Des gens qui perdent leur âme, qui vont devenir dociles, qui vont devenir ce qu'on appelle des zombies. Mais ce n'est pas des zombies comme de euh, comme Walking Dead, que vous connaissez aussi certainement. Enfin bref, les zombies morts-vivants qui marchent, etc. Quoi qu'il y en a certains qui le disent, mais enfin bon, on va rester, on va dire, dans le domaine du, du vraisemblable. Non, non. Par contre, ce sont des personnes... Qui vont se faire le porte-parole du système. Donc, ils vont essayer de vous convaincre à tout prix. Ça me fait plutôt penser, moi, à un vieux, vieux, vieux, vieux, vieux film qui s'appelait. Euh, euh, alors, les plus âgés d'entre vous connaissent hein, la fanate, euh, Attendez, la profanateur, euh, profanateur de sépulture. Oh là là, c'est un vieux film. C'est en fait, c'est quoi C'est quand on remplace euh, les êtres humains par justement euh, des euh, des non-humains et qu'ils deviennent tous tous soumis. Je crois c'est ça, c'est ça, ça me revient, c'est l'invasion inva, des profanateurs de sépultures. Je vous dis c'est un vieux film. Bon bah ben, c'est ça. C'est C'était pas mal d'ailleurs comme film. Bref, les, les gens sont remplacés par euh, des, euh, des des copies d'elles-mêmes. Il n'y a plus rien de leur personnalité. Et donc ça va les rendre dociles. Et ça vous l'avez ici. Donc vous avez une part, une arme ici. Donc les gens vont tomber avec évidemment la hache. Et vous avez ici le changement de personnalité. Et tout ça, sous l'ordre du homme et de, du fameux roi, mais qui va être déchu, hein, je vous rassure, et euh, le feu de la destruction qui est au milieu. Voilà. Donc voilà, je vous fais cette vidéo qui est moins longue que d'habitude, mais parce que je voulais que vous compreniez euh, l'histoire des doses. Pourquoi est-ce qu'une dose, ça ne suffit pas Ou deux Et même euh, trois puisqu'il qu'il parle de la quatrième. Ben, tout simplement parce que il y a des doses qui sont stériles, donc absolument sans danger. Donc il y a des gens qui n'auront qu rien du tout. Mais la deuxième, ma foi, les chances diminuent qu'ils retombent sur de, de l'eau, on va dire, sans danger. Ils ont plutôt euh, <coughs> pardon, plus de chances de tomber sur l'arme, ici, <coughs> pardon, qui va les détruire, qui va les tuer. Justement, <coughs> bon, on ne veut pas que je parle. Ou bien ils vont tomber ici, sur la dose qui va changer leur personnalité donc finalement le but sera atteint d'une part moins de personnes parce que là c'est sans appel hein. et d'autre part les gens qui restent vont être soumis puisqu'ils vont perdre leur âme bon donc là vous avez vraiment l'explication des trois euh, doses 4 doses etc et euh, tous les trois mois Là, ils veulent être sûrs de, de, de leur plan. Quoi. Alors, quelque chose qui est extrêmement important, et là, par contre, j'ai compris ça toute seule. Mais enfin, bon, ce n'était pas très compliqué, vous allez me dire. Hein. L'histoire du consentement. On va demander au jeu, est-ce que le consentement dans cette histoire est important Alors, tiens, on a les femmes enceintes. Ah oui, ça, c'est encore autre chose. Ah, alors, avant que je réponde à la question, le jeu me dit simplement qu'il faut aussi que je vous parle des, des bébés. Ils sont absolument primordiaux. Et les femmes enceintes. Pourquoi est-ce que les femmes enceintes sont injectées alors que normalement n'importe quel étudiant en médecine ou docteur vous dirait que normalement c'est un non-sens et eh bien, parce que là, ça va rejoindre ici, les enfants ne seront plus des enfants humains. Bon, donc euh, voilà, Petite, euh, petit rajout. C'est pour ça que les enfants sont tellement importants. C'est pour ça que les enfants sont tellement importants quand ils sont petits. Parce que là, euh, leur personnalité, elle est en train justement euh, de se développer. Donc là, on arrête carrément. Et puis, euh, les enfants, les, les plus petits, ceux à naître, les bébés, hein, qui sont là. Bon, alors, on va revenir sur cette histoire de consentement. Voilà, c'est pas mal aussi comme carte, ça. Le consentement, eh bien, ça vous permet euh, de lever la herse. Vous, vous êtes votre château fort. Vous êtes là. Et là, avec votre consentement, vous laissez rentrer. Donc, vous levez la herse. Et lever la herse, ça veut dire que vous n'êtes plus défendu. Donc là, vous êtes sans défense. Et je parle pas des défenses immunitaires. Ça, c'est autre chose. Ce serait plutôt par par là ou par là, si vous voulez. Hein, c'est la même chose tout ça. C'est la destruction. Non, non. Il faut le consentement. Vous connaissez l'histoire de Faust, hein le pacte avec, euh, qui vous savez, <rire> bref, on vend son âme. Mais pour vendre son âme, il faut le consentement. C'est pour ça, en fait, que les histoires d'obligation, euh, on dit, oui, ils ne peuvent pas demander l'obligation parce que c'est en phase d'expérimentation, etc. C'est vrai, bien sûr, il y a l'explication, euh, on va dire, euh, juridique, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il est nécessaire et important pour eux que vous donniez votre consentement, même s'il n'est pas éclairé, peu importe. On connaît tous euh, les petits caractères non lisibles en bas d'un contrat que vous signez justement euh, euh, avec, euh, avec euh, qui vous savez. Le cornu, on va dire. Hein c'est les petits caractères qu'on ne lit jamais. Bon, alors le consentement éclairé, c'est pour ça, euh, bon, il est ignoré. Non, non, l'important, c'est que vous signiez, que vous disiez ok, j'y vais, je le fais. C'est ça qu'ils veulent. Parce que s'il n'y a pas de consentement, si vous ne donnez pas votre OK, on ne peut pas vous voler votre âme. C'est un pacte. Et ça aussi, c'est important. C'est pour ça que c'est vraiment une guerre spirituelle dans laquelle il est important de dire non. C'est-à-dire que même au cas, où, où, au cas euh, on va dire, improbable, où on prendrait, où on vous arrêterait de force, si vous voulez, et où vous piquerez de force, mais je ne crois pas que ce soit ça en Australie, ça m'étonnerait. Enfin euh, bref, je vais faire la parenthèse. On... Imaginons que euh, ça arrive, ben, Ça ne pourrait pas marcher. Parce que là, vous seriez... Euh, comment dire Vous n'auriez pas donné votre OK. Donc ça ne peut pas marcher. Il faut le consentement. Il faut que vous acceptiez la marque de, de la bête, comme on dit. Hein, de façon à pouvoir signer le pacte. Tout ça, ça va beaucoup, beaucoup plus loin qu'on ne pense. Donc, si vous donnez votre OK votre château fort, il peut être attaqué parce que vous laissez rentrer. Vous laissez rentrer l'ennemi, évidemment. Tiens, on va mettre encore une carte dessus. Je ne sais pas trop ce qui va me sortir, là. Ah, la destruction. Bon. Alors, cette destruction-là, ça, je pense que là, par contre, euh, on a deux sens. C'est que si vous si vous soulevez la herse, vous êtes détruit. Bon. D'un autre côté, cette destruction-là, justement, on a beaucoup de cartes de feu, ça veut dire que le nom va être détruit. On, a, on va d'ailleurs poser la question. Est-ce que le nom va être détruit On a la chambre à coucher. Bon. Là, je ne sais pas comment l'interpréter. Si vous avez des idées, allez-y. Parfois, je sèche. Hein. ça veut dire que ouais alors je dis quoi est ce que le nom va être arrêté non il va pas être arrêté c'est à dire que alors arrêter mis derrière les barreaux hein, c'est ça pour moi arrêter hein. euh, non par contre il y en a qui vont partir ils vont quitter la maison ouais c'est ça euh, alors est ce qu'on va dire plutôt est -ce que l'action parce que là je voyais il faut bien faire attention aux mots non, ces gens-là, ils ne seront pas inquiétés, euh, pas plus que ça, quoi. Ils ont les moyens de se cacher, de, voilà, quoi, bon, euh, d'aller loin. Euh, ils sont trop puissants. Par contre, est-ce que leur action va être arrêtée? Hein Attention au mot. Alors, est-ce que leur action va être arrêtée J'ai la justice aveugle. Je dirais en partie. En partie. C'est-à-dire qu'ils vont perdre quelque chose. Hein, on, là, la personne ne voit plus. Donc, elle perd quelque chose. Elle perd un des sens. Ce qui est un des, un des sens, c'est un des plus importants, la vision. Hein. Donc, vraiment, je dirais en partie... Ces gens-là, ils reviendront à l'attaque. Il ne faut pas euh, se voiler la face, justement. Hein. On nous dit de ne pas nous voiler la face. y je vais le comprendre maintenant, vous voyez. C'est en parlant, en fait, quand je vous parle, j'ai des idées. Il ne faut pas se voiler la face, ils vont continuer. Euh, donc, ils vont perdre la bataille, mais ils ne vont pas perdre la guerre. Parce que euh, ils sont ce jour-là. Ils sont combien N'oubliez pas que ce sont quand même les gens les plus riches de la planète. Il hein. ne oui, faut pas non plus euh, oublier cela. Et c'est pour ça qu'il euh, est important que vous parle de ce qui se passe, parce qu'on n'est pas à l'abri, évidemment, d'une autre pandémie. et oui, mais cette fois, on est prévenu. Alors, espérons que la leçon sera apprise, et, euh, et que les personnes ne referont pas la même erreur. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on va avoir le problème ici des gens qui perdent leur âme. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux Comment allons-nous pouvoir les aider Question. Qu'allons-nous faire On va mettre ça par là. Qu'allons-nous faire avec ces personnes-là C'est à mon avis la question que peu de personnes se posent, tout simplement parce que, pour l'instant, je crois que personne ne vous a dit qu'il y avait un changement d'âme. Mais je sais que les gens qui travaillent dans l'énergétique sont d'accord avec ce que je dis. Alors, comment allons-nous pouvoir aider les personnes Alors, il y a l'Amazon. Ben, euh, bof. Hein. Je ne sais pas comment on va pouvoir les aider. Je ne sais pas si on va pouvoir les aider parce qu'ils vont être très agressifs, ces gens-là. Il peut y avoir même... Euh, ah, on devra peut-être même se battre contre eux, quoi. Je suis embêtée avec cette carte-là. Une autre carte. Ouais. ouais. Ils sont, vous Voyez, ils passent d'un état à un autre. Alors pour retrouver la lumière, ma foi, euh, je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire. Ils changent d'état. Je pas de solution pour ces gens-là. Gens, le jeu me dit simplement qu'il faudra s'en se, méfier parce qu'ils peuvent devenir agressifs. Vous allez certainement avoir dans les prochains mois euh, des, des drames de plus en plus puisque ces personnes qui ne sont plus elles-mêmes risquent de, justement de, de mettre fin à leur jour quand vous ne sentez plus rien. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué ce que ça veut dire, perdre son âme. Mais perdre son âme, ça veut dire avoir envie de rien, ne plus rien ressentir, aucune émotion. Voilà, donc euh, vous savez pas quoi faire de vous-même. Vous êtes perdu. Et c'est vrai que ma foi quand on est comme ça, c'est la porte ouverte à tous les drames possibles. Donc j'ai pas de solution. J'espère qu'il y en aura. Mais j'ai pas de solution. En tout cas, le jeu ne me, ne me donne pas de solution. Il me dit simplement que faire attention. Ces personnes-là peuvent devenir très agressives. Et il y a un passage d'un état à un autre. là. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous faire mon autre tirage euh, sur... Euh, bah vous verrez bien. <rire> vous verrez bien. Et j'espère en tout cas avoir un petit peu expliqué ce qui se passait au niveau de l'injection. J'aurais peut-être dû vous le faire plus tôt. Mais il y a des choses que j'ai compris que récemment aussi. Hein. Voilà. Donc, euh, prenez au sérieux ce que je vous dis. Puisqu'encore une fois, j'ai des sources. Et pas qu'une seule. J'en ai beaucoup. Et donc, je sais ce qui se passe. Et donc, ceci vous explique aussi pourquoi les personnes que vous connaissez, enfin pas toutes, hein, celles, encore une fois, qui ont pris euh, le, vraiment l'injection le, le, euh, sans eau distillée, enfin le truc, quoi, eh bien, vous comprenez pourquoi il y a un changement de personnalité et pourquoi vous ne pourrez pas convaincre ces personnes-là. Elles sont passées de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de tous vos gentils commentaires. Donc, euh, n'oubliez pas, hein, ne vendez pas votre âme, c'est ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, on garde son âme. Mais j'ai voulu plus vous expliquer ce que je disais à ce propos. Donc dites non, quoi qu'il se passe, même si vous devez perdre votre travail, n'oubliez pas que si vous perdez votre âme, il ne vous reste absolument plus rien. Parce que perdre la vie, c'est une chose, mais perdre l'âme, c'est euh, le pire de ce qui peut vous arriver. Donc résistons. À bientôt en tout cas, et courage. Au revoir.